Que pour la première émission, je dis de 5 minutes. Je suis Mohamed, propriétaire de la Honda CV. Je me présente, Tahir Jote Mohamed Ali, 6 J'ai 34 ans, uh je -huh. travaille dans le secteur automobile commercial. Donc je relie un peu ma passion avec mon travail. Je suis là, j'ai de la chance à dire. Voilà, donc euh, je suis propriétaire de cette euh, magnifique civique depuis de, de 2016, 2016. Fin 2016. Trois ans quand même, hein Oui, fin 2016. Ouh, voilà, je, je fais partie d'un club euh, automobile au Maroc, Slow Car Club. D'ailleurs que je remercie tous les groupes, euh, tous les membres du groupe, euh, pour, euh, pour leur aide afin que je puisse euh, aboutir à la, le projet ADA. Et voilà, voilà. Elle est censée la civique. Elle est acheté la Civic? en fait, a ou la est c'est -ce un, un modèle qui est c'est vrai, c'est un modèle qui te aux jeunes. Uh, c'est vrai, mais c'est plus accessible, si on peut le dire. Oui. Le fait d'avoir les pièces, les les le les les le donc euh, voilà, donc. C'est moi qui Tout d'abord, le vais vous le que je j'ai vous un que plus vif avec dire que le vais vous dire que je vais que je remercie d'ailleurs euh, après euh, pour les changements j'ai changé la calandre que euh, je la lip et l'aileron arrière, c'est euh, de, de la marque Murgen. Un ah, fond, il fond, a les optiques que j'ai changé en noir. Oui, attends, le euh, vis -vis. oui, les rétroviseurs aussi que j'ai changé. Les jantes aux aides. Donc, tout ça, il y a pour peu pour, pour avoir. Pour avoir un ensemble qui est en même temps mais plus loin de il discret c'est sobre on l'intérieur, on alors, l'intérieur de c'est des sièges carbone un short shifter pour le passage de vitesse oui. euh, Quoi d'autre euh, Un snap-off pour avoir deux volants Le volant OMP a <laughs> euh, Et la X-bar pour, pour plus de, pour stabilité. de stabilité exactement. Euh, donc voilà, pour des changements intérieurs c'est ce que j'ai fait J'ai fait le maximum de poids donc, euh, Voilà, green, tout simplement. Côté performance, tu, nous, tu nous la voiture Alors, côté performance, on a effectué un swap d'un moteur P16 oui. qui développe 160 chevaux d'origine. Oh, euh, on a également bon, changé la, la, la, la transmission d'air AEM, collecteur inox, papillon, plus, plus, plus grand. Euh, il y a une ligne inox ah, oui. avec un, oui. un échappement tweed loop. Oui. Euh, il y a obtenu la suspension des décombinés filtés. Euh, il y a les cylindres blocs oui. pour oui. Un peu plus de stabilité sur la voiture. Donc euh, voilà, il y a bien sûr lx X-bar ou les, les barres anti-rapprochement. Il y oui. montré la stabilité. Donc, euh, c'est le côté performance. Les, il y a, en plus du boîtier les voitures. Les, les, les, les il a été chiffré, ou ce n'est pas la bus, pour donner le maximum de performance via le moteur. ça que l'on part pour l'air très c'est pas